c'est salut tout tous que Vous savez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ma part ça va nickel. Alors, désolé encore une fois par rapport à la qualité. Euh, ben, déjà du micro, hein, C'est vrai. C'est vrai que là, j'utilise un micro euh, qui date assez de très longtemps. Qui date très longtemps. C'est un micro, c'est un micro externe. Hein, un micro pour les smartphones. Vous savez, les écouteurs avec les micros. Ben, c'est un écouteur qui date assez longtemps. Du coup le micro aussi, avec lui, il date assez longtemps, je m'excuse aussi euh, d'avance pour le bruit qu'il y aura aux alentours, n'est pas de ma faute, vous savez, euh, certainement vous êtes déjà en rentrée de classe, euh, parce qu'il faut savoir que cette vidéo vous la voyez en octobre, et justement, moi je tourne mes vidéos en avance pour ne pas être trop pris pendant les mois, par exemple là je tourne cette vidéo que vous voyez en octobre, hein, le mois précédent, c'est-à-dire au mois de septembre. Bref, j'avais envie de faire un petit gameplay chill pour ce mois d'octobre, parce que le mois de septembre c'était le thème principal du mois de septembre, c'était Fallout, et, euh, et c'est tout, et j'avais envie d'un petit gameplay assez chill, et là vu que pendant le mois septembre, milieu août, je commençais à regarder des simulations comme Farming Simulator et Buzz Simulator, ben, j'avais envie de faire, un jeu, de, de faire un gameplay chill sur Farming Simulator justement. Alors avant de commencer, ben, parler tranquillement, hein, parce que là vous avez un gameplay, c'est un gameplay assez chill, c'est une vidéo assez détente, on parle de, de ce qu'on veut. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de bruit autour de moi, donc faites pas attention. J'essaie de parler pour pas que euh, vous entendiez beaucoup de bruit, mais euh, voilà. Comme je dis, on ne peut pas tout prévoir, il y a du bruit. Et si j'attends encore faire une vidéo, ben, en octobre vous n'aurez plus de vidéo. Et du coup, ça, vous allez voir une vidéo au en novembre, et du coup ça serait chiant. Alors juste, comme je vous ai dit, ben, en septembre, et vous savez, comme je vous dis, je tourne une vidéo en avance et en septembre, vous voyez la vidéo sur l'affaire 76 et que j'avais pris un extrait gameplay sur la vidéo de Quindy Goldo. Sachez que euh, personnellement, j'avais tourné cette vidéo en début août et que je l'ai postée début août, forcément. Et... Euh, c'est juste que quand je poste une vidéo, je programme pour qu'elle sorte en septembre, pour que ça reste dans un planning. Vous savez, une vidéo, deux vidéos par mois depuis le mois de juillet je crois que j'avais commencé à faire ça. Mais sauf que vu que j'avais déjà fait cette, la vidéo et que j'avais sorti, j'avais prévu qu'elle sorte au mois de septembre, et bien, au moment, à ce moment-là, Codingodo ben, a sorti une vidéo qui résume mieux que moi, euh, Fallout 76, Fallout 76, hein, qui résume mieux que moi l'aventure que Fallout 76 a eue, etc. Mais je vous conseille aussi d'aller voir cette vidéo, je ne mettrai pas le lien, vous pouvez la chercher. Par contre, euh, voilà. Ce qui était un peu dommage aussi en ce mois de septembre, c'est que euh, ma vidéo sur euh, la radio, Galaxy News Radio, eh ben, elle n'est pas vue par tous, euh, tout simplement parce que... Copyright, un droit d'auteur. Du coup, elle n'est pas vue dans certains pays et pas tout le monde peut la voir. Du coup, si vous n'avez pas eu la possibilité de voir cette vidéo, bah, c'est dommage. En fait, Galaxy News Radio, cette vidéo, tout simplement, il bah, y avait des chansons de bah, des années 40, 50, etc. Mais il y avait aussi l'intervention de Free Dog. Et je trouvais ça assez sympathique parce que quand je regarde sur YouTube les interventions de Free Dog, il euh, y en a pas quand on tape Galaxy News Radio euh, en français, bien sûr. Parce qu'en anglais, il y en a, mais... Euh... En français il y en a pas du coup je voulais faire le celui qui avait fait en français juste 10 minutes hein. je ne pouvais pas faire plus longtemps parce que sinon j'aurais pas pu upload cette vidéo mais bon voilà restons sur farming simulator ce jeu que vous voyez en ce moment bah, la version le gameplay que vous voyez derrière c'est Farming Simulator 14 sorti sur iOS Android qui est maintenant gratuit hein. Et, euh... Vous allez peut-être me dire pourquoi pas le 16, parce que le 16 a un meilleur moteur graphique, certes le 16 a un meilleur moteur graphique, mais je suis sur iOS et j'ai toujours un vieil smartphone, un vieux smartphone qui date de 2015-2016, c'est l'iPhone SU première génération, hein, et je que 14Go de stockage, enfin 16Go sur le papier qui est annoncé, mais quand tu regardes dans le smartphone, tu as que 14. En plus des 5 gigas que le système prend donc, donc du coup j'ai que 10 gigas et du coup c'est un peu chance euh, assez short j'avoue du coup j'ai pris le fs14 parce que ça faisait que 135 mégaoctets et avec les documents et données ça fait que 136 contrairement à fs16 fs pour farming simulator il fait que 197 mégaoctets et qu'avec les documents et données ça fera 200 mégaoctets je préfère toujours optimiser la place euh, faites moi aussi savoir dans les commentaires si euh des gameplay assez chill où je parle un peu par dessus comme ça comme je force bon si ça, ça vous plaît parce que j'allais proposer un gameplay de Farming Simulator mais j'allais pas parler parce qu'avec vous savez l'enregistreur de base sur iOS ben, c'est pas parfaitement réglable parce que même si je baisse le son du jeu dans le jeu ben, si je baisse le son du jeu au bas au minimum ben, quand le jeu, quand le registreur enregistre ben, ce qui se passe sur l'écran, eh ben, je ne sais pas pourquoi, par, par défaut, ben, le son du jeu il est encore plus fort sur l'enregistreur, registreur, tandis que ben, on avait, on a fait exprès de baisser le son carrément dans le jeu. Et je comprends pas. Je, je comprends pas cette logique. Dommage qu'on peut pas plus personnaliser ça là je dis ça voilà vu que cette vidéo sortira en octobre peut-être qu'avec s14 etc on pourra personnaliser comme je dis, mais je sors cette vidéo en septembre cette vidéo est tournée en, le 2 septembre il faut le savoir du coup voilà j'avais une idée de vidéo pour ce mois d'octobre il faut que je travaille vite et rapidement du coup j'espère qu'en mois de septembre j'aurai assez de temps pour le faire en tout cas si vous voyez qu'une seule vidéo en mois d'octobre bah, ça veut dire que bah, la vidéo qui était prévue au mois d'octobre sera reportée euh, au mois de novembre, hein, c'est une vidéo. En fait, euh, je peux dire parce que mes vidéos sont tournées en avance, du coup, j'ai aucun souci là-dessus. C'est que euh, j'avais envie de faire une vidéo sur l'histoire de Farming Simulator. Je sais pas, je sais pas si je vais le faire. Tout simplement parce que j'ai une envie. Hein, c'est ça cette envie. Mais il faut aussi de l'énergie. Il faut aussi, j'ai du temps. Parce que le temps maintenant, depuis euh, milieu août, ben, mon temps hein, très, très restreint par rapport à YouTube, etc. Je n'ai plus beaucoup de temps euh, pour YouTube pouvoir proposer des vidéos de qualité du coup c'est pour ça que certaines vidéos sont bâclées vous avez certainement vu mais ça fait depuis le mois de juillet c'est comme ça euh, juste pour me, prendre, me préparer déjà mentalement et que la chaîne soit déjà préparée entre guillemets mais à cause de ça j'ai remarqué que statistiquement excusez moi j'ai quand même perdu pas mal d'abonnés j'étais à 1080 maintenant je suis à 1050 par exemple mais ça fait quand même beaucoup hein, je vous dis et du coup, j'aimerais bien faire des vidéos sur les simulations, genre faire un musicateur, etc., sur des gameplay chill, ou euh, faire des lives. Mais je ne sais pas trop, je sais pas trop comment faire, parce que je suis très limité en termes de matériel, tout en sachant que mes vidéos ne sont pas monétisées. C'est-à-dire que je ne suis pas rémunéré avec euh, mes vidéos. Il hein. n'y a pas de pub sur mes vidéos, normalement, quand vous cliquez. Si vous voyez que c'est écrit YouTube avant de commencer la vidéo, après que ma vidéo se lance, ça c'est que c'est YouTube qui a mis. Par contre, si vous voyez des publicités soches, etc. par rapport à votre pays, etc. Et c'est que la vidéo, bah, j'ai mis des pubs exprès, pour que je gagne des revenus, sauf que là, non. non. Mes vidéos ne sont pas monétisées parce que je respecte ça. Je pense qu'il y a trop de vidéos sur YouTube, oui. et il y a trop de pubs justement. Mais euh, du coup, je pense... Mais sachez que bientôt mes vidéos seront monétisées. Je dis bien bientôt. C'est pas pour maintenant. C'est pas pour 2020. C'est pas pour 2021. C'est encore loin. C'est pour 2022. Vous en rendez-vous compte. Là, on a encore un an et demi, un an, ouais, à peu près un an et demi ou deux ans euh, avant que je fasse monétiser mes vidéos. Mais il faut que j'en produise. Alors, surtout, je vais pas monétiser. Euh, toutes mes vidéos, je vais monétiser des vidéos qui m'ont demandé beaucoup de ressources, beaucoup de travail, beaucoup de temps pour que, pour que ce, les vidéos soient rentabilisées, c'est à dire que je vais pas mettre des vidéos, je vais pas mettre des pubs sur une vidéo où j'ai fait juste faire un gameplay, j'ai parlé par dessus comme là en ce moment, et après je vais monétiser, non, non, non, non. c'est juste un truc où, par exemple, si je fais la vidéo, hein, je donne un exemple, mais je vais pas le faire, hein. euh, si je vais, bref, par exemple, si je fais euh, la vidéo de Farming Simulator qui m'a pris beaucoup de temps en recherche, qui va me prendre beaucoup de temps en recherche, et ben je, imagine que je ça en 2022, forcément je vais monétiser cette vidéo parce que j'ai pris beaucoup de temps euh, pour le faire. Et du coup, voilà. Alors par contre, <rire> il faut savoir qu'au au début, j'aimais pas les, les simulations. C'est juste que là, euh, vu que j'ai repris les cours milieu, milieu août, etc. Euh, du coup. Euh, ça me détendait de voir des simulations le soir en rentrant de chez moi, c'est-à-dire Buzz Simulator 18 ou Farming Simulator, par exemple. Ça me détend. Déjà Farming Simulator 14 quand je l'ai installé, ça me détendait juste moissonner. C'est vrai, c'est répétitif, mais ça me détendait, ça, ça me stressait pas. Et Buzz Simulator, bah je regardais les vidéos de Buzz Simulator avec Galax. Franchement, c'est trop top et il arrive à me relaxer quand même. Mais bref, la vidéo va presque toucher. A sa fin, je vais vous dire aussi que le serveur Discord est en description. N'hésitez pas à aller le rejoindre. Franchement, je n'ai pas créé un serveur pour rien. Et je remercie aux gens qui ont rejoint ce serveur. En tout cas, tout est en description. Mon Instagram, mon serveur, etc. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésite pas à dire Poisson Rouge si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je te dis à ciao pour la vidéo. Salut tout le monde,